Dans les mythes scandinaves, l'arbre nommé Yggdrasil soutient neuf mondes. Asgardz est la terre des dieux de la catégorie des As, alors que Vanaheim est le monde des Vanes. Alfheim est l'endroit où vivent les alphes. Non, pas lui Ensuite vient Midzgardz, le monde des humains, et Jotunheim où séjournent les géants. Notons au passage que les géants, les ases et les vannes sont interféconds. On trouve aussi Niflheim, le désert des glaces, et Muspelheim, le monde de feu. Hell est à la fois le nom de la déesse des morts et le nom de son territoire. Enfin, celui qui va nous intéresser, Svartalfheim, est parfois aussi appelé Nidzavelir, et le monde des nains Non, non, non, ça va pas recommencer Dès que je veux parler de la mythologie scandinave, ça part en sucette Svartalfheim, comme son nom l'indique, c'est le monde des alphes noirs ou alphes sombres, opposés aux alphes lumineux d'Alfheim. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle nains Bon, étymologie. Nain vient du latin nanus, qui vient du grec nanos, qui signifie petit. On voit pas bien le rapport avec les alphes noirs. De toute façon, la mythologie scandinave n'a pas vraiment eu d'influence directe en France, donc on ferait mieux de regarder du côté anglais. Les anglais ont deux mots qu'on traduit en français par nain midget et dwarf. Midget vient de midge, qui désigne une espèce de petite mouche et servait à désigner les gens de petite taille. Dwarf, on ne sait pas trop, ça pourrait venir d'endommager ou de rêve, euh, illusion. Certains le rapprochent même du sanskrit varas pour démon. Et dwarf, c'est le mot utilisé en anglais pour alphe noir. Bon, après, si j'ai bien compris, aujourd'hui midget est remplacé par dwarf pour parler des gens parce qu'il paraît que c'est politiquement plus correct, etc. Quoi qu'il en soit, le mot anglais qu'on a traduit par nain ne porte pas de trace étymologique d'un quelconque nanisme. Si on étudie de plus près les textes, rien n'indique non plus que les alfes noirs sont petits, il y en a même deux qui s'appellent littéralement assez grands et haut. De plus, les quatre points cardinaux sont des alfes noirs, bref, ils supportent le ciel, et pour ça, ils ont plutôt intérêt à être grands, sinon on se cognerait la tête dès qu'on se lève de sa chaise. Dans certaines sources, on trouve même un personnage qui est tantôt appelé Alphenoir, tantôt appelé géant, donc clairement ce n'était pas un nain. Alors qu'est-ce que c'est que ce Bings Qu'ont fait les Alphenoirs pour qu'on les fasse passer pour des nains Ils n'étaient pas banquiers ni politiciens, ils étaient métallurgistes et de très bons forgerons. Aucune bassesse là-dedans A vrai dire, les Alphenoirs ont souvent un rôle d'antagoniste. Bien qu'ils rendent des services odieux, ce n'est jamais gratuit et désintéressé. Et dès qu'il faut trouver un méchant ou un rival peu scrupuleux, c'est sûr que ça tombe. Pas étonnant donc que les Scandinaves ne les portaient pas dans leur cœur. Alors quand les chrétiens sont arrivés et ont voulu convaincre les paysans du coin qu'il ne fallait pas craindre ces créatures qui n'étaient même pas dans la Bible, eh ben ils les ont ridiculisés. Le plus triste là-dedans, c'est qu'à la suite de Tolkien, de nombreux auteurs ont tenté de redorer le blason des nains. Mais aucun n'a jamais remis en cause leur aspect ridicule, ce qui aurait pourtant dû être la première des choses à faire, non